C'est Winman, content avec vous. 42e jour de floraison avec la lumière de Vipar Spectra, le modèle XS2000. Les deux Vanilla Frost, celui de gauche, les goûts, hein, ça commence à sentir les odeurs. Celui de gauche, petit goût de citronné, avec euh, même sucré, mais c'est pas encore là, euh, défini. Celui de droite, Citronné. Ah oui, Winman, oui, citronné, c'est intéressant. Savon, détergent pour le linge, là. détergent pour la lessive au citron. Donc ça me tente pas de fumer du savon. Celui-là, c'est lui qui boit beaucoup plus d'eau. Euh, vraiment là, un, un bon 33 à 50 plus d'eau que toutes les autres plantes. On a quatre plantes ici. Euh, donc celui-là savon, détergent au citron, présentement 42e journée de floraison. ça va changer, ça va s'améliorer, ça va peut-être se perfectionner et ensuite le séchage et ensuite le curing, vous connaissez la chanson après le curing c'est meilleur après le curing c'est bien bon donc euh, les deux plans en avant Très intéressant. Euh, Celui-ci, c'est un peu sucré, euh, raisin, mais c'est pas vraiment convaincant. Comme le Vanilla Frost ici, c'est pas vraiment convaincant. Celui-là, vraiment détergent au citron. Lui, c'est vraiment en train de se développer. là. Euh, et ici, celui-là, c'est mon préféré de la tente. Celui-ci, c'est pas un fruité. Quand je suis pas capable de trouver le fruit, hein. Quand ça goûte pas le raisin, quand ça goûte pas le citron, ni l'orange. Hein, on y va par élimination. Sucré. Sucré. Euh, ça me fait penser au Runs. Euh, non, non. Pas, pas celui-là. Là. Je parle plus du Runs CBD de orchide hein, de Canara Biotech. Euh, ça, c'est deux plants en avant. Là, deux plantes euh, mystères. Euh, J'avais reçu ça là, de Max. Max de Québec. Euh, au départ, on pensait que c'était des auto -flowers. Ça s'est avéré être des photopériodes. Et... Ils ne tournaient pas là, en, en floraison. Donc, 42e journée floraison à partir du premier pistil. Hein, ça le pris environ là, 6 à 7 jours pour avoir... Euh mes premiers pistils, là. Après, après 7 jours, là. après 6-7 jours, là, les 4 plantes, et même 3 plantes sur 4 avaient des pistils, c'était clair. Donc, euh, exactement, Donc j'ai fait une défoliation, euh, une dernière, faire plus d'aération. Euh, non, non, j'ai pas vu de spider, euh, des spider rouges, là, les euh, spider mite. J'ai vu des Trips. Je vous avais dit la dernière fois que les feuilles étaient avec quelques marques, mais à peine, à peine. Et puis là, je me suis dit, je pense que ça, c'est des marques de Trips parce que j'étais tellement habitué aux marques de Spider-Mite. Donc, euh, j'ai regardé l'arrière des feuilles. Vous savez, je vous ai dit, j'ai la misère parce que les spider mites. Ça devient des petits points noirs, hein? c'est des, des, des petites araignées qui deviennent noires et jaunes. Euh, mais le trips était tellement gros, man. C'était inévitable. Euh, fucking huge, man. Un petit peu beige, là. Oh my god. Donc, euh, j'ai hâte que ça finisse. On va se rendre là. Euh, 60, On va se rendre à entre 63 et 70 jours de floraison, tout dépendant de la couleur des trichomes. Euh, je ne veux vraiment pas que ça soit trop ambré. Euh, je pense que j'ai eu des meilleures expériences avec euh, très peu de trichomes ambrés. Euh, j'ai à l'occasion, vous savez, été obligé de couper mes plants euh, plus tôt hein, avec mes problèmes de spider mite, de trips, etc. etc. Et j'avais conservé quelques cocottes, et puis j'ai été agréablement surpris là, de, de quelques quelques produits, là, quelques cannabis, quelques variétés, qui n'avaient pas été euh, jusqu'à la fin de la floraison, qui avait été prématurée. Hein? cest un beau mot, ça, prématuré Donc... Euh je ne penserais pas me rendre à 70 jours là on va regarder la couleur des trichomes, mais à 63 jours j'aimerais ça que ça arrête euh, après la septième semaine là, après la, la, la justement là, 7 x 7 49 après la 49e journée de floraison on va regarder les tricombes avec un microscope et si je peux en voir un ou deux si je peux en voir un ou deux en bré, on va commencer le leaching, hein, le leeching là euh, un style, un style de. Mon Dieu, l'autre mot, c'est le. Quand vous mettez beaucoup d'eau, le flushing. Mais le leaching, hein, c'est pas de, de, de, de mettre de 10 litres d'eau, mais c'est plutôt là, de continuer à, à arroser les plantes là, avec un pH équilibré. Hein. Moi, je vais avec un pH entre 6 et 6.5. Je suis dans un. Je suis en, je suis en terre. Donc, euh, c'est pas mon médium, c'est mon médium. Il y a un autre mot qu'on qu peut dire là, pour la terre. Euh, en tout cas, donc les cocottes ont grossi, on va regarder ça de plus près. Et puis, euh, après la 49e journée de floraison, s'il y a quelques trichomes, ambrés avec le microscope, je vais donner juste de l'eau, je ne donnerai plus de nutriments pour les 14 prochains jours. Donc, la, toute la huitième semaine et la 9e semaine seulement de l'eau avec un pH équilibré à 6, 6,5. Donc on va faire le tour des quatre plantes pour voir euh, ce que ça a de l'air. Ça ici c'est un Vanilla Frost. Les cocottes là les plus grosses là c'est clairement euh, le petit sucré ici euh, le gros sucré si on aimerait mieux. Lui ici j'aurais vraiment aimé euh, le mettre dans une plante dans un contenant de 5 gallons mais là j'avais été... Euh, ça avait mal été le, le, le, le, le, le transportage, donc je l'ai laissé dans, dans, dans ce contenant-là, les racines, euh, en tout cas peu importe, on regarde ça de plus près. Quand même assez petites je trouve les cocottes là, du Vanilla Frost. Celui de droite pourtant c'est celui qui a eu beaucoup d'eau, euh, beaucoup d'eau puis ça n'a pas été vraiment euh, fructueux. Donc ici là exactement, donc celui-là c'est le Vanilla Frost numéro 2, celui qui boit un peu moins et je trouve qu'il sort mieux pour euh, le volume et puis il est moins désagréable que l'autre qui est vraiment le savon euh, au citron on va garder le meilleur pour la fin non seulement euh, celui-ci il sent bon avec un petit goût sucré là, mais les cocottes c ça va être eux qui vont être d'après moi les plus belles donc un, un plan un cannabis mystère ici qui donne des cocottes vraiment différentes de celui-ci donc je penserai pas que ce soit la même euh, variété donc celui-là a un sucré très très euh, oh, très très agréable il y a pas de goût terreux là ou euh, épicé désagréable euh, je te le dis, je te le dis, c'est pas un.. orange là euh, qui, qui. qui.. goûte trop de raisin. C'est vraiment sucré. Euh, je sais pas si ça serait un fruité genre cerise ou fruit des champs, fraises, framboise. Euh, en tout cas, moi j'appelle ça sucré. Euh, il sent bon. Il sent bon. Alright gang! Donc, je suis rendu là, que je donne 4 litres, 4 litres d'eau par plante. celui-ci par contre, 2 litres. Je dans un 2 gallons. Les 3 autres plantes, 4 litres, 4 litres, et celui-là, je vous avais dit 50% de plus. Euh, je donne 4 litres, mais 2 jours plus tard, là, je donne 1 litre de plus, donc euh, de 4 à 5 litres c'est 25% de plus d'eau, finalement. Donc, 25% de plus d'eau. Je vous adore. L'humidité, ça a bougé un peu. Ça a bougé un peu. Présentement, la, la, la porte est ouverte. Là, on est à 49. Euh, mais c'était plus haut que ça. Ça s'est tenu depuis, depuis euh, une quinzaine de jours. Là. Ça se tenait là, à 55. Donc, euh, c'est bien, c'est super bien. Il y a des trips là-dedans. Il y a une coupe de trips. Donc euh, Ça l'affecte les feuilles, ça, ça l'abîme les feuilles, ça blesse la plante. Donc c'est pas idéal. On n'est pas dans des conditions idéales encore. Donc euh, Un jour. Un jour, on va être dans des conditions idéales. Ok, un pouce, un commentaire. On se revoit très bientôt, là. Dans une prochaine vidéo avec la Vipar Spectra, la modèle XS 2000. Allez vous abonner sur mon Instagram. Venez me parler en privé sur mon Instagram. Je réponds à tout le monde en privé sur Instagram. Ciao ciao.